Salut les rôlistes, on se retrouve pour une nouvelle chronique du dragon hors série création de personnages. Aujourd'hui on va créer un personnage à pirate de Michael Janod et vous allez voir ça va très très vite. Contrairement à d'habitude, je n'ai absolument rien prévu sur cette création de personnages et vous allez voir que malgré ça, ça va aller extrêmement vite. On en a pour je pense deux minutes. Alors c'est parti, ici on peut voir la feuille de personnages dont la moitié est constituée de lignes prêtes pour les notes sur les aventures. Alors joueur, eh bien ça va être moi, Fabulous Fabs. Ensuite, il faut trouver un nom à mon pirate. Alors mettons que je n'ai aucune inspiration, ce livre qui a beau être minuscule contient une mine d'exemples pour les noms de bateaux, d'endroits, de pirates, de PNJ, etc. Donc les noms de pirates, en exemple, hein, on a la bedaine, l'artiste, la Mauviette, la turlute, le Baveux, baloche, le bossu, etc., etc. Je vais en prendre un au hasard. Eh bien, la guibole. Eh bien oui, la guibole, pourquoi pas La guibole, hein, c'est un bon surnom de pirate. Ensuite, il est nécessaire de déterminer sur quel bâtiment la guibole va servir. Et cela, à nouveau dans le livre, nous avons un certain nombre d'exemples de noms de bateaux. La marie Marcel, l'élégante, le Furax, l'Incoulable, etc., etc. Je vais en prendre un au hasard. L'Instoppable. Ah, c'est classe, ça, comme nom. Alors, l'Instoppable. Ensuite, les personnages de pirates sont définis par 6 compétences. Marauder, tuer, taquiner, dévaster, voltiger et picoler. Dans lesquels il va falloir simplement répartir un score de 0 à 5. Euh, la compétence à 5 est donc réussir presque tout le temps, hein, sauf sur un 6 sur le dé. Et la compétence à 0 n'a aucune possibilité euh, de réussir, en tout cas jusqu'à l'amélioration du personnage. Alors marauder, eh bien on va lui mettre euh, 3. Tuer, ah, tuer ça va être euh, ça va être relativement utile, on va lui mettre 4. Taquiner pour euh, embêter les PNJ et obtenir 2 euh, quelque chose, on va mettre un 2. Dévaster, détruire, que ce soit par un canon ou un coup de pied dans une porte. On va mettre 5 Voltigé, on va mettre 0, étant donné que picoler, je tiens à avoir au moins 1. Voilà. Il ne nous reste plus qu'à déterminer la réputation de départ du personnage par 2D. Voilà, 7. Alors réputation 7. Dans tous les cas, nous sommes au niveau de moussaillon, hein, puisqu'il faut dépasser 50 pour être au niveau de matelot. Et là, techniquement, le personnage est terminé. Il existe une règle optionnelle que, personnellement, je ne connais personne... Euh, l'ayant refusé, qui permet d'obtenir ce qu'on appelle un détail qui tue. Euh, C'est très simple, hein, il suffit de prendre un D66, c'est-à-dire un D6 pour les dizaines, un D6 pour les unités. Donc moi je vais prendre le blanc pour les dizaines, et de tirer sur la table fournie, page 77. Voici 54, alors 54 au rang autant, voilà, le détail qui tue au rang autant, donc euh, bah, je ne sais pas trop si ça veut dire que je suis réellement un singe, ou si euh, j'en ai simplement euh, l'apparence, euh, mais bon. Peu importe, dans tous les cas, voici le détail qui tue qui permettra de développer un petit peu son personnage. Et voilà, c'est déjà terminé pour la création de pirate. je vous avais dit que ça irait très très vite. On se retrouve très bientôt pour d'autres Chroniques du Dragon, hors série ou non. D'ici là, portez-vous bien, take what you can, give nothing back, ciao les rôlistes